de ce mois de novembre, le soleil règne sur le zodiaque depuis le scorpion. Et c'est un signe ami, il faut bien le savoir, vous avez des affinités avec le scorpion déjà, et ensuite, bon, vous, lui, vous pouvez lui prendre hein, quelques-unes de ses qualités, c'est important, parce que vous avez, comme nous tous, hein, vous avez du Scorpion en vous, et le Scorpion que vous avez en vous, eh bien il est très utile pour tout ce qui est vos projets, vos amitiés, euh, euh, vos espoirs, enfin vous voyez, tout ce qui peut concerner le futur, l'avenir, euh, mais aussi évidemment l'entraide et la solidarité. Donc c'est un mois où vous allez peut-être devoir ou euh, le faire de vous-même, tendre la main à un ami, euh, être solidaire, euh, le soutenir peut-être dans un combat euh, euh, qu'il mène, euh, en tout cas euh, ce sera euh, au premier plan euh, pour certains. Hein. Euh, maintenant le côté projet, euh, bon, vous êtes... il y a de la méfiance hein, chez le Scorpion, donc euh, c'est pour ça que vous êtes tellement euh, vous le Capricorne, euh, Toujours, vous vous emballez pas. Hein? Vous êtes, vous faites les choses progressivement, euh, vous construisez. Euh, et le Scorpion peut vous aider à construire, hein, à ne pas vous emballer. Euh, D'ailleurs, vous n'êtes pas un signe qui s'emballe facilement comme votre voisin Sagittaire. Alors justement, j'en viens au Sagittaire qui va être, qui va dominer le ciel à partir du, du 22 à 16 h le soleil rentrera en sagittaire et euh, sera dans l'ombre de votre signe. Hein. Donc là c'est un petit peu un petit peu moins de vitalité, un petit peu moins de, de force, euh, euh, comment dire, d'influence euh, sur les autres, mais euh, bon, vous vous rattraperez d'une autre manière hein, parce que de l'influence sur les autres, vous en avez euh, naturellement, euh, par simplement par votre présence, hein, parce que vous avez une présence en général assez forte, euh, bon vous êtes un petit peu fermé et c'est vrai qu'avec le soleil en, en sagittaire vous pourriez être un peu plus, encore plus fermé que d'habitude, étant donné que c'est votre secteur 12 et c'est un secteur qui peut isoler. Hein, mais s'il y a isolement, il sera volontaire, hein? ce sera vraiment parce que vous aurez besoin d'être seul. On en vient à Mercure maintenant, et qui est elle aussi en, en, en harmonie avec vous, puisqu'elle est également en Scorpion, mais elle a un petit problème, elle est rétrograde. Alors elle gère votre vie quotidienne, euh, tous ces détails que vous devez affronter tous les jours, mais euh, bon, euh, dans un... Comment dire? Quand vous vous lancez dans quelque chose, voilà, euh, quand vous avez une idée, quand vous, vous voulez aider quelqu'un, on est encore hein, dans un, une ambiance d'entraide avec mercure en scorpion, mais vous vous laissez peut-être arrêter par euh, certains détails, ou par l'attitude même euh, de, de la personne que vous voulez aider et que vous trouvez euh, bon quand même un peu gonflé parce que vous lui avez proposé votre aide et que euh, il ou elle vous fait des remarques. Hein, par... peu, ça peut être ça comme ça peut être mille autres choses. Hein. Euh, disons que euh, jusqu'au 20, euh, mercure est rétrograde, et que du côté des relations avec les autres, et surtout des relations professionnelles, il euh, y a quelque chose qui peut ne pas tourner totalement rond. Hein? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que le mieux, c'est de ne rien attendre de la personne que vous allez aider, euh, de vous dire je fais ça d'une manière... Euh, bon généreuse, gratuite, euh, et il faut vous dire aussi que plus on fait les choses comme ça de manière généreuse et gratuite, plus ça nous revient en positif, hein. et ça vous reviendra à un moment ou à un autre, donc euh, en positif. Alors euh, Mer Mercure reviendra direct le 20, ce qui est quand même euh, euh, assez tard dans le mois, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, les petits problèmes que vous avez pu rencontrer avec ceux que vous vouliez aider, ou euh, euh, à cause d'une euh, personne euh, de votre entourage proche, d'un frère, d'une sœur, eh bien, il, bon je pense que vous les réglerez assez rapidement parce que euh, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Hein, quand vous vous y mettez, vous êtes vraiment euh, euh, assez direct. Hein? Alors là, vous prendrez des précautions, parce que Mercure est en Scorpion, hein? mais euh, il n'empêche que vous vous direz ce que vous avez à dire et ce que vous pensez surtout. On va parler d'amour maintenant avec Vénus, euh, qui se trouve malheureusement dans votre maison 12, euh, en Sagittaire quasiment tout le mois. Bon, pour vous consoler, à la fin du mois, elle rentrera dans votre signe, on en reparlera le mois prochain. Donc pour l'instant, elle est en sagittaire, donc est-ce que ça veut dire que vous aurez plutôt envie d'être seul, tranquille, qu'on vous fiche la paix? Euh, bon, c'est une interprétation possible de la Vénus en, en sagittaire, euh, mais vous pouvez aussi euh, comment dire, si vous êtes en couple, bah vous repliez un petit peu trop sur vous-même et entendre votre chéri vous dire que vous n'êtes pas assez communicatif, que vous n'êtes pas... ne euh, euh, montrez pas assez vos sentiments. Alors je sais bien que ça vous demandera des efforts, parce que vous n'êtes pas dans ce, cet état d'esprit, mais essayez quand même de montrer un petit peu vos sentiments, je vous dis pas de déborder de romantisme, parce que ça n'est pas euh, trop dans votre nature, ou alors euh, d'une manière très cachée, hein, euh, ce qui est possible, hein, pourquoi pas? Peut-être que vous avez honte d'être romantique alors que ben, c'est dommage, mais euh, bon, en tout cas essayez de faire euh, l'effort de, de montrer euh, ce que vous ressentez. Euh, si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu, mais c'est vraiment pas du tout certain non plus, euh, que vous ayez des sentiments un petit peu secrets pour quelqu'un qui n'est pas au courant de ce que vous ressentez et qui... Euh, comment dire, que vous regardez comme ça de loin en vous disant ah, j'aimerais bien être avec lui ou avec elle, et, mais vous ne faites rien pour hein? cette Vénus en, en, en Sagittaire, alors que c'est un signe quand même de feu, actif. Euh, ben elle vous rend euh, plus passif. Elle vous rend euh, ah, peut-être que vous vous trouvez pas assez bien pour cette personne. Euh, il peut y avoir un. Vous pouvez vous juger être un peu trop dans le de... sévère vis-à-vis -vis de vous-même. Hein? Euh... Parce que vraiment, bon, qu'est-ce que vous risquez euh, à envoyer des signaux, si jamais, euh, bon, à moins que cette personne soit complètement inaccessible, parce que euh, parce que il ou elle est avec euh, quelqu'un d'autre. On termine avec Mars, euh, planète d'activité, d'action, de décision, de forme aussi. Donc euh, mars se trouve en balance, elle est tout en haut de votre ciel, ça indique pour le troisième e décan qu'il y a un petit obstacle à dépasser, hein, euh, très vite là, dans les... vraiment dans les premiers jours du mois. Euh, disons que vous allez vous trouver face à quelqu'un qui sera un petit peu inflexible et qui euh, ne voudra pas euh, vous dire oui à quelque chose que vous lui demanderez, euh, ça se passera probablement au, au travail, hein, mais ça peut aussi être un parent euh, qui vous mène la vie dure, hein, euh, surtout si vous avez ce parent en charge. Donc euh, vous voyez, il y a toujours plusieurs interprétations à un aspect, c'est difficile de choisir et de de tomber sur la bonne interprétation. Bon, Après sa dissonance avec Pluton, Mars ne vous embêtera plus euh, vraiment, simplement euh, faites attention à ne pas euh, euh, comment dire, euh, vouloir être le calife à la place du calife, c'est-à-dire à prendre la place de votre euh, d'un supérieur, à donner des ordres à gauche, à droite, même si vous trouvez que le le supérieur en question fait mal son boulot, c'est son problème, ça n'est pas le vôtre. Après le 19 euh, mars entrera en Scorpion et sera en harmonie avec vous depuis votre secteur des projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, projets, espoirs, entraide aussi, donc vous serez peut-être très actif euh, pour une association euh, d'entraide, pour euh, un club, euh, ou alors pour une personne qui aura besoin de, de votre secours euh, pour euh, quelque chose de précis. Euh, mais bon, euh, c'est un, une bonne configuration, hein, même pour progresser dans votre boulot, parce que Mars va être opposé à Uranus, mais Uranus est en bon aspect avec vous, donc euh, euh, je pense que ce sera une, une période dynamique et active.